Comment jouer le voleur finesse au plus haut niveau en PvE sur Shadowlands Ça amène évidemment de nombreuses questions, notamment sur son, sa viabilité à l'heure actuelle sur la scène PvE comparée à hors la loi, comment gérer une multisible, etc., etc. Tout un tas de questions auxquelles on va répondre avec notre expert du moment, Tix. Bienvenue à toi, Tix. Salut. Alors déjà, justement, on va rentrer un petit peu dans la, dans la méta, dans, dans le dur, là. Qu'est-ce que tu penses du Rogue Finesse, à l'heure actuelle, notamment en raid Toi qui as l'occasion, en plus, de jouer, euh, de jouer au taquet. Euh, alors, en raid, c'est assez compliqué. Euh, sur les fights mono, on va s'en sortir plutôt pas mal. Mais dès qu'on va arriver sur des fights où il y a un petit peu de clive, bah, on va rapidement chuter dans le bas du classement. Et comme il y en a quand même quelques-uns sur ce palier... Euh, bah les graphes, enfin les graphes de log en tout cas nous, en, en, en statistiques générale, nous mettent assez bas. Après pour moi c'est un peu trompeur, dans le sens où as des fights comme Kaltas par exemple, où on va ouais. être très très bas à l'overhaul, <coughs> mais sur le boss en lui-même, ce qui au final va définir si le boss tombe ou pas principalement, bah on va se retrouver souvent dans les premiers, et puis... les avec le, le fait d'avoir un burst pour tous les shields par exemple. bon Là, c'est assez particulier à ce combat-là, mais le fait d'avoir un burst sur tous les shields de, de Keltas en mythique, bah je trouve que le Rogue a vraiment sa place sur ce genre de combat. Mmh. Ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est vrai, c comme tu dis, c'est du faux multi. C'est un fight où euh, c'est du euh, mono heal et après du mono DPS, avec euh, savoir cleave un peu les add autour. Après, c'est parce que les, les strats font que tu peux le zerg et qu'au final, tu, tu skips oui. euh, quasiment tout le combat, en fait. C'est vrai que si t'avais un fight vraiment multi, euh, ce serait très compliqué, un Tu sais, genre si t'avais vraiment ces infuseurs qui vont vraiment... Tu euh, dois vraiment sniper, qui vont vraiment remplir les trucs avec les deux gardes et machin. Enfin, comme le fight était conçu initialement, voilà. euh, là, au final, bon on fait du skip, quoi. Et, ouais, donc au final, sur les boss pure mono, ça va. On se débrouille pas trop mal, mais dès que tu rajoutes des cibles, euh, c'est vite la galère. Et effectivement, là, je regardais un peu les graphes, même sur Altimore, où il y a deux cibles, le Rock Finesse, il, lit... oh. Oh. Ah, non, <rire> il est au. Il est en bas, mais très très en bas hein, du tableau. Hein. <rire> c'est vraiment un des pires cas de figure. Encore que Altimore, tu, en... tu sauves un peu la mise parce qu'il y a une phase de bonus damage à la fin, à la toute fin. Ouais. Ou si t'arrives à bien claquer ton burst dessus, tu peux remonter un petit peu, mais vraiment deux cibles, c'est le, le cauchemar du rock Finesse. Tu gagnes quasiment rien en fait par rapport à du mono. Ce qui m'amène à du coup à un graphe que tu m'avais montré, que tu avais fait toi deux cibles. On peut-être peut ouais. en parler rapidement du coup. Ouais. Euh, donc ouais, bah, c'est c'était euh, l'évolution du DPS en fonction du nombre de cibles, surtout comparé aux valeurs hors la loi. Ouais. Donc comme on le voit en fait, de 1 à 3 cibles, y a... tu bénéficies pratiquement pas de l'augmentation du nombre de cibles. Tu vas pratiquement continuer ta rotation mono, donc le DPS va monter très très légèrement sur 1 à 3. Après, quatre, cinq... à partir des 4 et 5, on va commencer à utiliser nos spells multi, donc c'est là qu'on va monter. Et contrairement au voleur hors la loi, on est capé sur nos AOE à 8 cibles et pas à 5. Donc c'est pour ça que dès qu'on va vraiment commencer à monter en nombre de cibles, on va finir par passer devant. Ouais, du coup au final, il euh, arrive un moment dans lequel le voleur finesse est devant. Ouais, après c'est des situations qui sont quand même assez rares, 7-8 hein. cibles. Ouais, ouais, c'est clair. D'autant okay. plus que le voleur hors la loi, lui, sur cette 8 cibles, il a quand même une prio target. Euh, oui, donc au final, c'est quand même déjà plus intéressant, même si au final, euh, sur l'overall, ça fait moins, en général. C'est ça, à partir de 7-8 cibles, le voleur finesse n'a vraiment zéro prio, c'est répartis totalement entre ses cibles, donc dès euh, que t'as un truc à sniper. Bah ouais, c'est soit tu... Ouais. Après, ça peut être un avantage, parce que tu peux faire de la prio, target mais... Euh... Ah c'est ça. Après, certes, tu peux, enfin, t'auras pas forcément des bons dégâts en AOE sur les packs, mais tu peux, euh, ce qu'on appelle, funnel une cible, mmh. c'est-à-dire générer des points de combo en AOE, et puis spammer tes, tes... tes coups de grâce en mono-cible, ce qui va considérablement augmenter tes dégâts mono. Quand ouais, tu... carrément. C'est comme les éclats, par exemple, mmh. les éclats d'Alkias, salle de l'expiation, où il y a plusieurs gros mobs comme ça qui sont entourés de plus petits dans les donjons et ça te permet mmh. de les tomber rapidement. C'est ça, et tu peux reset les dents, etc. Enfin, c'est une mécanique qui est assez propre au voleur finesse au final. Ouais. Le fait de pouvoir augmenter ton DPS mono euh, en utilisant le fait qu'il y ait plusieurs adds. Bon, de toute façon, on va y revenir un petit peu plus tard dans la partie multi. Pour le mythique ⁇ plus, t'en penses quoi euh, bah, le Mythic Plus, faut prendre sur soi parce que clairement à l'overall tu pourras jamais rivaliser avec les classes <rire> plus méta, donc ils sont Boomkin, Chasseur, Mage, etc. Mais euh, l'intérêt c'est que tu vas avoir des dégâts là où les autres n'en ont pas. Parce qu'en fait t'as des CD de 30 secondes, on va dire, ce qui te permet de céder tout le temps, en fait à chaque pack, chaque Pride, tout le temps. Et bah, surtout avec la fixe saisonnière du moment, le Pride ça va t'aider à les tomber là où les autres n'auront pas forcément les dégâts et de pouvoir recéder derrière sans que ça te pénalise de trop. Sur les boss, tu vas aussi avoir des plutôt bons dégâts. Euh, après, avec le, le dernier Soulbind Nightfell à Khorain, tu vas quand même avoir un bon burst initial sur les packs en AOE. Mmh, mmh, mmh. Avec les, les bonus de crit. Mmh. Mais tu monteras jamais très très haut sur les donjons. Et puis ça dépend vraiment des donjons. Comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, t'as des donjons où il, ce sera plus simple de faire des gros packs, donc par exemple Tirnassit ou l'autre côté. Là, tu vas pouvoir t'en sortir à peu près. Mais sur des donjons où ce sera plus deux ou trois cibles, euh, t'as de la souffrance ou flèche d'ascension, c'est compliqué. Ah, et c'est vraiment une fait qui ouais, qu passe pas trop trop hein, sur ces donjons-là, hein, Non, Non, on va vraiment préférer hors la loi. Et en général toi sur les, les gros donjons justement, Tiernacite euh, autre côté Tu arrives à, à t'en sortir à combien sur un overhaul, sur dans tes meilleurs jours euh, Dans les meilleurs jours je sais qu'on a fait une Tiernacite euh, bah, cette semaine en fortifié J'étais à 6900 je crois l'overall C'est pas mal quand même 6K9 hein. C'est pas mal mais hein. sinon euh, c'est plutôt entre 5 et 6 en général Ok, ça marche Bon, du coup, c'est jouable, ça a l'avantage de contrepenser certains défauts des autres. Donc, typiquement, effectivement, comme tu dis, bah les, les chasseurs, ils ont pas envie de céder sur un Pride, euh, etc. Donc, toi, tu peux mettre des dégâts à cet endroit-là parce que, bah, mine de rien, euh, dans ce symbole, bah, ça fait mal en mono, mine de rien. Ouais. T'as quand même l'utilité du voleur. Donc, si t'as oui, envie ça, de faire ouais. un shroud, euh, des détours, un, euh... voilà, euh, des, des trucs comme ça, bah, c'est vrai que t'as quand même l'avantage. T'as les contrôles aussi, que tu peux mettre euh, des stuns. Euh, on veut-tu en, en vola, tu peux descendre rage. Euh... Ouais, t'as tout le Twitter qui est vraiment plaisant, le cheat aussi, la cap d'ombre, mm. enfin, tu peux faire plein de choses. Carrément, carrément. Et du coup, si on voulait rentrer un petit peu dans le petit, si on voulait rentrer dans les légendaires directement, qu'est-ce que ça donne, côté légendaire Alors, euh, légendaire, il y en a... ils sont pas très très forts hein, en, en voleur finesse, comparé à d'autres classes. Donc, euh, pour la partie purement mono, donc ça... Il n'est pas très apprécié des gens, mais c'est celui qui fait le plus en pure mono cible, ça va être le fragment d'âme d'Aka'Ari qui va juste buff votre euh, frappe ténèbre et en gros ça va augmenter les dégâts de 25%, ça en va en faire pop une deuxième à 25% d'efficacité deux secondes après, donc euh, forcément c'est que du mono cible, mmh. ça fait, j'arrive à peu près entre 4, 4 et 5% de dégâts, avec ce, ce légendaire là bonus, sur des ouais. fights purement cible. ok donc c'est pas mal, mais encore une fois comparé à d'autres classes, c'est pas énorme mm -hmm. après on va avoir celui là qui est beaucoup plus général donc il va servir dans quasiment toutes les situations finalité, c'est celui qu'on jouera en mythique plus, et sur au final il est quasiment équivalent en cible en, en aussi, donc vraiment s'il y en a un qu'il faut faire, c'est celui là ça va buff euh, tous les coups de grâce de 25% euh, quand vous les utilisez, donc en gros c'est une fois sur deux, ils vont être buffs une fois sur deux donc on peut comparer ça, il y a une augmentation à peu près de 12,5% de maîtrise sur le total Ouais c'est ça au final, c'est un peu comme un boost de 12% de maîtrise ouais. Ouais. ouais Ce qui en soi est pas énorme non plus en vrai. Bah non c'est ça, ouais. dans tous les cas c'est pas monstrueux mais c'est assez fou ça d'ailleurs, euh, que le voleur il est des légendaires et des congrégations qui sont vraiment aussi mauvaises quoi. Enfin que t'as... C'est... Genre t'arrives sur Shadowlands, t'étais sur le pré-patch, t'étais ok, t'étais peut-être, je sais pas, genre, euh, okay, t étais, t étais, pas euh, 5e, 6e, 7e, et, et là tu fais mais attends, mais il me donnait aucun pouvoir embarquer, j'ai rien en fait, genre... Euh, ah, ça fait enfin, assez peur pour le scaling aussi. Hein. T'as eu ce ressenti aussi Oui, en plus, ça scale pas en plus. Et déjà, c'est une classe qui joue polycrit. Donc, généralement, pour moi, c'est des classes qui scale moins parce que c'est des stats assez brutes de dégâts. Tu vois, c'est pas genre. Ouais. Un... Et... et la maîtrise apporte pas tant que ça non plus. Enfin, on en reparlera sur les points de stats. Mais ouais, le scaling en plus. enfin ils... Je pense qu'ils vont s'en rendre compte et ils vont faire un truc. Hein. Ouais. Ah, après, c'est vrai que l'aspect finesse historiquement, elle a quand même été assez délaissée sur le dernier palier. En PA, ouais. PvE en tout cas. Ouais. On peut espérer qu'il y ait un petit geste de Blizzard, mais <rire> c'est pas sûr. Parce que c'est vrai que pour le moment, euh, les, les motifs qu'il y a, elles concernent beaucoup l'aspect assassinat. Moi, j'imagine ouais. que tu checkes aussi les patch notes, mais... Euh... Voilà, au moins ils font un truc là-dessus, ce qui est bien, parce qu'elle était vraiment au fond du gouffre aussi, Assassinat. D'ailleurs, je... Je crois qu'elle est repassée devant, ou enfin ça se voit en tout cas, à peu près. Ouais, mais. Euh... Ok, et donc ça, c'est les, les seuls légendaires. Maître Assassin, tu, tu vas jamais le faire en PvE euh, bah, Maître Assassin dans, en, en, en mythique Plus, ça peut être pas mal. Euh, surtout sur des clés un peu plus basses, euh, en, en dessous de 15, je pense. Mm -hmm. Dans le sens où tu auras plus d'uptime parce que les packs vont mourir plus rapidement et tu pourras refuser plus régulièrement. Ouais. Ensuite, j'ai vu que sur les, les prochains patchs, ils allaient buff quelques légendaires. Notamment, je crois que celui-là, l'essence de crotte de sang, qui va recevoir un buff assez intéressant, mais qui restera quand même derrière les autres. Mmh, mmh. Donc, à euh... voir pour la suite sur le prochain patch, mais en attendant, finalité, c'est a l'air sûr. C'est ça. Après, il y a par exemple, uh, siège Nécrotique, <coughs> la marque du Maître Assassin, qui permet d'avoir de, des critiques à 100% sur tous les objets. Ah, oh, smart Ah ouais, j'ai l'air ça ça, Donc ça Ça, c'est très, très, très, très fort. C'était très utilisé au MD par exemple. Ils prenaient un voleur juste pour ça, dans le donjon. Mm. Euh, mais pareil, ça, ça va être a priori nerf euh, à la 9.5, 9.0.5 ou 9.1. Ce qui est qu ça, logique, hein. Ouais, bah oui, c'était mm. trop fort. Ouais, c'est un peu du bug abuse limite. Hein. Enfin, ça devrait marcher que sur tes propres compétences, pas sur... Euh... Les, les, ouais, les pouvoirs que tu prends enfin ce qui est assez logique ouais, ça marche et du coup en termes de congrégation je vois que tu es chez les euh, es chez les fées ouais alors euh, à l'heure actuelle donc la 9.0 il y avait deux choix principaux donc enfin deux choix viables en tout cas c'était soit Kyrian soit Night Fée. Euh, le ventir était vraiment trop faible et le Necro Seigneur alors le Necro Seigneur c'était une situation très niche je sais qu'il y a des très très bons joueurs de voleurs qui l'ont choisi mais je pense que c'était principalement pour euh, ceux qui voulaient des, des gros classements sur Denatrius mythique. Parce qu'on pouvait avoir un très bon uptime, euh, parce que donc le sort Necro-Seigneur c'est un DOT qu'on va appliquer une fois et qui reste euh, sur la cible jusqu'à ce qu'elle repasse à 100% de vie. Donc sur les fights de raid très longs ça pouvait éventuellement avoir un intérêt, et notamment sur Denatrius, parce que tu pouvais l'utiliser à la fois sur le boss et sur son épée. Donc ça fait que tu avais un dot qui avait un très bon uptime, et puis je pense que c'était pour le buff de stats, pour buff leurs alliés plus qu'autre chose. Mais c'est vraiment pas recommandé, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous fassiez, mais je pense que Necro-Seigneur c'est pas une très bonne option. Euh, donc sinon c'était soit Kyrian, soit Night Fae. Euh, Donc la principale différence c'était que Kyrian pour moi c'était plutôt la congrégation à prendre au début, mm -hmm. avant ouais. le renom 30 en fait. Ouais. Et, et Nightface est passé devant à, à la suite, notamment à cause du dernier palier. Mm -hmm. Donc en Nightface, on a l'outil de, de Nia-Bardan, en mono-cible qui va être assez puissant. Et le, les la frappe initiale en multi-cible, qui vont faire que Nightface passe devant dans tous les cas. Complètement, ouais. Du coup, au final, c'est vraiment pour les liens d'âme que tu vas sélectionner euh, tes congrégations ouais. chez le voleur. Là, en l'occurrence, bah, effectivement, c'est fort. Hein. 25% de crit pendant 5 secondes sur les nouveaux. Et, euh, et les trucs Bardane de Nia au final c'est bis sur quasiment toutes les classes aussi. Moi je m'attends à un nerf ouais, hein, de ce conduit parce que c'est je... je... bah, vrai que quand on a vu euh, les sims de ça ça paraît un peu élevé. Bah en fait il y a plein de classes. Même Chavellem du coup c'est devenu bis de prendre fée à cause de ça. c'est ouais, quoi sur Shadow je... Priest, sur Chavelem, sur Voleur Finesse, sur Chasseur, sur Boing... Enfin, tu... <rire> tu vois ce que je veux dire. Genre... Et puis en plus, <rire> Il y a une grosse variance sur les dégâts du sort, tu passes rapidement de 2% de ton dé tes dégâts totaux à 6%, c'est assez RNG. Mmh. Donc il euh, y a des chances que ce soit un petit peu nerf. Ouais. Complètement. Et effectivement pour les décrolards, bah en fait vu que les pouvoirs au final n'apportent pas grand chose c'est pas déconnant parce que du coup eux ça leur permet aussi par exemple s'ils font des donjons mythiques bah il y a un necrolord dans le groupe ou euh, s'ils jouent pas avec un DK et pas avec un chamane il y en a pas tu vois vu que c'est des... ouais. c'est moins représenté que fait parce que bah typiquement euh, fait euh, tu tapes dans n'importe quel dps euh, un mage ah bah il est fait un chasseur bah il est fait un démoniste ah, bah il est fait tu vois enfin bon et ça permet peut-être enfin c'est peut-être aussi dans ce petit classe c'est tu sais, genre en donjon bah ils peuvent activer des bannières necrolord, les machins comme ça ça peut être ça aussi. Ouais, mais... ça peut peut-être un peu aider, mais bon c'est vrai que c'est pas.. c'est pas recommandé je pense à l'heure actuelle. Ouais, c'est ce qui cime le plus de toute façon les.. les, les faits à l'heure actuelle, ah. on est d'accord Ouais. Ouais. Ah ouais. Okay. Et du coup si les liens d'âme, imaginons du coup tu sélectionnes fait, qu'est-ce que tu vas favoriser comme, euh, comme lien d'âme du coup chez les faits Bah ce que tu l'as montré du coup c'est celui-là en mono et l'autre en multi. Ouais, c'est ça. Euh, donc en termes de lien d'âme, en monosuble en tout cas, le plus utilisé ça va être celui-là, l'exécution planifiée. Qui va vous faire gagner 6% de... enfin, moi c'est 6% 213 de mm -hmm. chances de critique pendant votre burst. Donc comme le critique est une stat assez forte de, de manière générale, 6% pendant le burst c'est assez intéressant. Mm -hmm. euh, ensuite, les autres qui peuvent éventuellement être intéressants mais qui sont assez faibles, euh, on a le staccato au pardon qui va réduire le, le CD de votre burst. Alors, de, donc du gros burst hein, de la lame de l'ombre, le CD de 3 minutes. Et donc ça en raid selon l'uptime que vous avez sur le boss. Parce que du coup, il faut que vous puissiez taper en mêlée dessus pour que ce soit efficient. Euh, donc si vous savez euh, le, le, la durée du combat à l'avance, donc si par exemple vous savez que le combat va durer environ 5 minutes, ça va vous permettre d'utiliser lame de l'ombre une fois de plus sur le combat. Mais faut pas trop l'utiliser à l'aveugle, si vous savez pas combien de temps va durer le combat, je le recommande pas parce que vous allez peut-être perdre tout simplement un conduit. Si vous êtes sûr de pouvoir avoir une, la une lame de l'ombre de plus sur le combat, ça peut être intéressant de le prendre. Après encore une fois, comme le... le titi bardan est très très fort, euh, c'est pas évident de le caler dans l'arbre. Je sais pas si ça vaut le coup de remplacer l'exécution planifiée, même si vous avez une lame de l'ombre en plus. Mais... Ça peut éventuellement servir. Ouais, il, il est pas... Mais effectivement, qu'on ne joue qu'un seul conduit de puissance finale, euh, toi, toi j'imagine, tu bouges pas trop, du coup, tes symboles en général euh, Alors, j'ai vu qu'en en donjon, en tout cas, les, les dagues plus longues, donc ça, pour le coup, c'est uniquement en multi, mm -hmm. qui vont faire que vos coups de grâce augmentent vos dégâts d'ombre de 11% et quelques pendant 8 secondes, donc ça va être tout le temps, en gros. Euh, ça, c'était pratiquement devant l'exécution planifiée voire même devant en donjon donc ça c'est le, le choix qu'on peut faire prendre dag plus longue à la place d'exécution de, planifiée d'accord parce okay. qu'en plus avec frappe initiale comme on va avoir plus de crit ça va faire descendre un petit peu la valeur du crit et du coup dag plus longue a tendance à passer devant mais ah ouais, c'est bah vraiment... moins ça, ça. c'est assez proche mais parce qu'au final tu vas spammer beaucoup plus tes finishers parce que tu vas faire beaucoup plus de shuriken, poudre, shuriken, poudre. Donc ça. au final tu tires plus value que sur du pur mono, ouais. Donc je pense qu'après bah, c'est euh, selon vos préférences aussi, mais je pense que ces deux-là se valent en multi et mm -hmm. en mono ce sera toujours celui-là. D'accord. Et... et au niveau des conduits euh, de finesse et d'endurance, t'as des préférences, des trucs que tu trouves un petit peu plus solides peu globalement euh, de manière générale, le finesse le plus utilisé, ça va être celui-ci qui va buff votre pas de l'ombre en distance, en range et en temps de recharge. Mm -hmm. Donc c'est assez intéressant pour se déplacer. Euh, moi, initialement, j'utilisais pas mal celui-là avant de tester celui-ci. Euh, notamment pour les semaines où il y a les, la fixe avec les ombres en donjon. Les ombres qui, donc, qui sortent des meubles une fois que vous les avez fait, Parce qu'on peut esquiver les dégâts de ces trucs-là sous évasion. Et donc, comme ce conduit va réduire le CD d'évasion à chaque esquive, bah vous pouvez l'avoir quasiment à chaque fois, enfin très régulièrement en tout cas, et donc quasiment nullifier l'effet de la fixe. Mmh. Ah ouais C'est vrai que dans des cas où tu sais que tu vas cibler et l'évasion va servir, c'est super intéressant. Ouais. ouais. Celui-là, je pense qu'il peut avoir sa place aussi, mais c'est un peu... C'est situationnel, quoi. Ouais, c'est très situationnel. Mmh, mmh. Et en ce qui concerne les conduits endurance, bah du coup, dans les deux cas, on, enfin, on va jouer avec deux. Il y a celui-ci qui va vous donner un bon sustain tout le temps, ce qui manque cruellement Rock Rockfinest 100. Mmh. Pendant la durée du débité, ça va vous rendre un pourcentage de vos points de vie. Donc sur, euh, ça va être votre principale source de soin de toute façon, en donjon et en raid. Et ensuite, là c'est vraiment à la préférence, euh, ces deux-là sont dans tous les cas pas très forts, moi j'ai pris celui-là. Dans le sens où si vos coûts en énergie de sort utilitaire ou défensif, c'est un petit peu réduit, c'est l'énergie que vous pourrez utiliser ailleurs. Mmh. Mais celui-là peut se jouer aussi, même si... Bon, ça, c'est vraiment pas très utile dans tous les cas, c'est vraiment qu'il fallait en mettre un, quoi. Parce que toi, typiquement, le... en, en raid, tu vas jouer plus souvent death et tu joues pas le truc sur feinte. Euh Non. Non, pour l'instant, moi, je joue uniquement euh, trompe la Mort. Je pense que c'est trop fort en fait. Si, si ça à enfin, si la moindre erreur, si tu te fais one shot, euh, bah. Ouais, ouais, c'est un... mm -mm. trop punitif alors que le fait de l'avoir. Ouais, du ça coup, au final, tu utilises bien. très peu feinte. Euh... Bah, que si tu sais que tu vas devoir soak des dégâts de zone ouais, qui ouais. sont pas esquivables à être soak et qui sont pas soignables vraiment par tes healers, du coup, au final. Ouais, après, peut-être celui-ci, une fois que vous êtes plus sur du farm en raid où, normalement, vous savez que vous n'allez pas mourir. Mmh. Peut-être plus pour le héroïque, par exemple, ou les premiers boss. Ce qui va encore, pour le coup, avec ce, ce talent-là, plus le, le conduit sur le débité, vous allez commencer à avoir du très très bon soin personnel. Hein. Bah c'est vrai, parce qu'en plus, en raid, t'as quand même un uptime assez conséquent sur les danses. Ouais, ouais, c'est du 25% par là, donc euh... Pendant tout ce temps-là, vous avez quasiment pas besoin d'être soigné. C'est assez fort, mais. Encore une fois, si vous prenez une mécanique qui vous one-shot, on les flèches d'Altimore par exemple, ou ce genre de trucs. C'est bah, bon, Après, c'est. Ouais, ça dépend de suivant le fight, quoi, du coup, ici. Ouais. Mmh, bien sûr. Donc, là, on a vu les petits conduits et on, on va voir les stats. Les stats et les bijoux. Ouais. Euh, alors, en ce qui concerne les stats, bah, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ça va être principalement du crit poly, euh, Avec le... Euh, C'est à peu près équivalent en multi, la valeur du crit et de la poly mm -hmm. euh, En multi cible, comme on va jouer Corain, qui nous donne du coup, euh, pardon, le, le fameux 25% crit euh, à l'open, la valeur du crit va descendre un petit peu. Parce que normalement le crit est encore plus fort en multi, mais le fait d'avoir Corain, ça va réduire son intérêt. Parce que la raison pour laquelle c'est fort, c'est pour l'application du dévoiler les faiblesses. Mm -hmm. euh, donc, on, qui va être appliqué quand on crit sur le, la tempête de Shuriken. Mm -mm -mm. Et donc, plus on a de crit, plus ça va être appliqué, plus c'est intéressant. Donc, ouais, de manière générale, vous allez chercher un équilibre entre crit et poli. Après, en mono cible, la hâte est intéressante aussi. Et, et par contre, la maîtrise, on va vraiment pas en vouloir en mono. Et à l'inverse. En, en multi, on va pas vouloir de hâte et on peut par, par contre monter un petit peu en maîtrise. Ce qui est assez marrant parce qu'au final la maîtrise on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus haut que ça encore en multi, vu qu'on va spammer limite un, un finisher sur deux. Ouais. <rire> tu vois, et, et genre même si tu spam un finisher sur deux, avec l'état actuel de la maîtrise, c'est même pas spécialement plus intéressant que du crit ou de la poly quoi. Alors Après moi je sais que j'estime ah, en okay. étant assez bas. J'avais ouais. très peu de maîtrise, donc euh, finalement elle commençait quand même à prendre de l'importance hein. en donjon. Ah c'était oui. quand même assez puissant, mais c'est hein. parce que j'étais. 86, c'est ça, ça Ouais, c'est ça. Donc, ça c'était en utilisant Finalité, donc le légendaire qui va du coup augmenter euh, mmh, les dégâts des coups de grâce, donc de la maîtrise, indirectement. Mmh. Et donc, ouais, en, en multisu ça va commencer à être assez intéressant comme stack la maîtrise finalement. Et. Ouais, et en patchwork tu euh, du coup, vu que tu as fait la même chose Ouais, donc là, c'était, comme je disais, bah, Crit Poly vraiment devant, la hâte juste derrière, et la maîtrise, on n'en veut pas. Ouais, t'en veux vraiment pas. Hein. Ouais, donc au final, ça te fait faire différentes opties, au ouais, ou moins. Ouais, un petit peu. Après, hum. de toute façon, on part sur une base commune de Crit Poly. Euh... Ouais, c'est la valeur sûre qui te servira. En plus, euh, même quand tu fais du multi, euh, par exemple en mythique plus ou même en raid, tu as quand même souvent une prio target à un moment ou un truc ouais. mono à tomber où tu vas utiliser moins ta maîtrise et plus le reste quoi, au final. Donc, euh... bah, le truc, c'est quoi la, la hâte, on peut s'en passer un petit peu plus. Enfin, après, ça c'est un... il y a deux façons de le jouer en, en, en donjon. Mais si tu prends ce, ce point de talent là, qui va faire à chaque fois que tu actives ta danse, tu vas récupérer donc 75 d'énergie en tout. Ah non, mm -hmm. pardon, 25. 25 d'énergie, ça va te permettre d'avoir un, un, une source de régénération d'énergie qui va compenser ton manque de hâte, en fait. Mm -mm. Et comme tu fais beaucoup de finisher, tu seras plus souvent sous danse de l'ombre, donc tu as plus d'énergie. C'est pour ça que tu peux te passer de la hâte, sinon, euh, si t'as ni hâte, ni mettre des ombres, tu vas d'autres rapidement t'as as hein. ouais, des crues, hein. Ouais, c'est ça. n'auras pas assez d'énergie pour taper efficacement. Mm -mm. Ouais c'est vrai, la hâte ça te sert principalement à ça, hein, c'est pour la régaine d'énergie Ouais ouais ouais mmh. ah, Donc t'as ça, et, et les trinkets du coup Alors les trinkets euh, Bah moi j'ai eu plutôt de la chance on va dire Oh Comme les deux Je les eu deux fois dans mon coffre déjà <rire> Ah oui d'accord Donc il y a celui là qui va être très fort partout euh, Des dégâts pas RNG, très fort en mono, très fort en multi mmh. Donc celui-là, on va vraiment vouloir aller le chercher. Euh, ensuite, il euh, y a beaucoup d'actifs dans le raid qui vont être intéressants. Euh, Genre, la ouais, plus... déjà... Euh, vas-y, vas-y, pardon. La plupart des... il ouais, y a beaucoup de bijoux qui vont être intéressants. Hein. Donc celui du Il ouais. ouais, y a beaucoup de rogues qui jouent en ce moment avec double, double actif. Finalement. Parce qu'ils euh, ont pas... Après, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément eu la chance d'avoir celui-là ouais, dans est... leur cas. Ouais, ils possible aussi, ouais. Mais ouais, il y a des combinaisons, donc celui d'Inerva qui peut être assez intéressant parce qu'on peut l'utiliser avant le pool. Tu l'utilises un petit peu avant le pool et comme ça tu gardes le buff et ça, en a tendance à lancer mmh. leur la charge de ton deuxième actif. Celui d'Inerva, est-ce qu'il fonctionne avec le fait que tu boostes tes dégâts d'ombre euh... ah, Il Ou me pas. semble pas, non. Les, les... Je crois pas que les... les boosts de dégâts de la classe s'appliquent aux... aux bijoux. J'ai vérifié, mais il me semble pas. D'accord. Ouais. Même avec le conduit, hein. Sur, euh, sur les... Sur les... <rire> Celui-là, tu veux dire Ouais. C'est vrai que j'ai jamais essayé, j'ai jamais regardé, mais il y a moyen que si. Il a pas l'air d'avoir de restrictions. Ah, après, c'est pas toujours très clair ces trucs, hein. donc. Ouais, alors, ah, c'est vrai okay. que par exemple, les danses de l'ombre et tout ça qui augmentent les dégâts de 15% mais qui s'appliquent pas aux effets des bijoux actifs. Je me dis que ça doit certainement fonctionner de la même façon. Mmh. Mais... c'est très possible, ouais. à vérifier. Donc après ouais, il y a celui des généraux. Qui peut être pas trop mal euh, pour tout ce qui est multi, si vous avez plusieurs personnes qui l'ont aussi. Mmh. Puis moi, après moi je sais que j'aime pas trop jouer double euh, bijoux actif donc euh... De toute façon, en donjon, il n'y a que, que celui-là qui est vraiment intéressant. Les autres, on va les laisser de côté. Sinon, tout, que ce soit celui-ci, celui-ci, ou celui-ci, en raid, les trois sont intéressants. Celui-là, faut quand même faire attention parce qu'on a vite fait de se retrouver là où on veut pas avec. Ouais, il est un affiche. peu plus chiant que celui des natives. C'est clair. Mais grosso modo, du coup, ta, ta recommandation là-dessus, c'est prendre l'actif parmi ceux-là du raid que tu as réussi à loot. Ouais, c'est ça, euh... celui que t'as le plus haut e level et... mmh. Ça marche. Et tu le mets, euh, tu le mets direct au pool, de hein, toute façon, Ouais, ouais, en ouais. Pool lead, quoi. Ouais. Donc, par contre avec le, le Master Assassin, le Légendaire, là, qui fait 100% de crit pour l'instant. Ça s'applique mmh. aussi sur les, les bijoux. Donc effectivement, là, ça va être très intéressant de le mettre au pool. Ouais. Parce qu'il va crit, forcément, mais ça, ça va être retiré aussi... Euh... À la 9.0.5. Bah, bah, après, au final, il a... de toute façon, tu joues pas trop mettre Assassin en raid, non Non, non, normalement, non. Après, bah, il y en a quelques-uns qui arrivent à faire des trucs euh, avec Master Assassin. Ah ouais Mais... C'est ouf petite. parce que juste 4 secondes de crit, enfin 8 secondes avec euh, le Vanish, c'est bah, court. Hein. Comme les légendaires sont faibles de manière générale, 4% de dégâts, je te disais, en mono, c'est pas monstrueux. Si t'as un fight qui s'y prête bien, où tu le tues, genre à peu près à 4 minutes et quelques de combat, où t'as vraiment tes deux disparitions qui viennent de se terminer, c'est là où t'auras l'uptime maximum du master à 60. Ça peut être intéressant, mais c'est assez rare. Ouais, faut jouer euh, au minimum pour, euh, pour que ça value en raid, enfin je te laisse me dire, mais jouer également euh, Elves de la Nuit, la race, euh, pour pouvoir remeld et le réactiver. Euh, je crois pas que ça s'active sur le, le melt simple, et comme en raid tu vas pas sortir de combat. Ah, t'es sûr que ça s'active Tu peux tester ou pas Tu l'as ou pas le maître à Ah, je dois l'avoir, ouais. Juste par curiosité, Quand, hein, du quand coup. je suis normal, là, il est actif. Ouais. Juste quand je melt simple. Il est pas actif, j'ai pas le buff. Ah ouais. Ah d'accord. Bon <rire> bah. Ok. Ok ok. Donc il faut refufu derrière, donc tu peux ouais, pas la même, ça marche. Quand tu refusies, que tu vas Ouais ah, d'accord. Bon bah, ok. imaginé si que ça aurait marché vrai. dessus, mais je, je t'avoue que j'ai jamais testé. Donc, ok. Ça aurait été ouais, trop beau. Ouais, donc il n'y a même pas de tricks comme ça où si tu le la nuit, tu peux faire un truc. Non, ouais, c'est. Ça te montre ça. Donc euh, ouais, ça peut être jouable, mais bon, c'est pas forcément ouf. Euh, mais imaginons maintenant, tu veux quand même faire des dégâts en mono, et t'es quand même une classe qui est top 10 en mono. Qu'est-ce que tu vas prendre comme talent, déjà, pour euh, casser du mono à l'heure actuelle Alors, en talent, on n'a pas énormément de choix hein, sur le mono-cible. Mmh -hmm. Ça va être celui-ci, pour la première ligne, qui va faire que vos générateurs d'énergie mono-cible euh, ont 15% de chance de frapper à nouveau. Donc euh, quand on dit frapper sur celui-ci, sur celui c'est à la fois faire les dégâts et générer les points de combo. Là où, d'ailleurs, ça je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais à Kahari, euh, la deuxième frappe ténèbre qui va pop deux secondes après, ça va pas générer de points de combo. Ça va être mm -hmm. uniquement les dégâts. Donc là par contre, on aura à la fois 15% de chance d'avoir donc deux fois plus de dégâts et deux fois plus de points de combo. Euh, celui-ci... On... Les deux autres sont pas... Ils sont jamais joués en mode Tu Je ne pas spécialement les procs de maître d'armes. Point enfin, d'interrogation. Euh, euh, ouais. Non, bah c'est juste que tu le verras parce que tu gagneras deux fois plus de points. <rire> ouais. combo quoi. Ouais. <rire> c'est ça. Mais non, pas plus que ça. Mm -hmm. Ensuite, sur la deuxième ligne, ça va être celui-ci qu'on va privilégier. Pour pouvoir vraiment spammer tous les... Faire un sort à tous les GCD pendant la Danse de l'Ombre. Ce qui va être le plus intéressant. Parce que, donc en réduisant les coûts d'énergie, tu vas pouvoir vraiment... Utiliser un max de sort pendant ta danse, et... c'est ça qui va être le plus intéressant, ouais. Les deux mm -hmm. autres, je celui-là c'est vraiment PVP, enfin les deux autres sont principalement PVP. Celui-ci peut servir vraiment pour du gros multi, mais... Ah ouais Ça t'arrive de le prendre euh, sur du multi, ah, non, euh, les deux trackers C'est de la théorie, hein, mais ouais. quand il... En théorie, ça peut être pas mal en multi, mais il n'y a pas de situation sur laquelle c'est... Ah ouais, un... il y, a, il y a, ça manque trop de regain d'énergie pour se permettre ouais. de le jouer, quoi. Mmh. Ouais. C'était vraiment un fight avec 8 cibles en permanence, puis peut-être, mais ça n'arrive pas. Ensuite, ici, ça va être euh, le stratagème approfondi, pour me booster un maximum les, les coups de grâce. Ça quoi qu'il arrive que... Ouais y a pas vraiment d'alternative donc ça c'est principalement du pvp, si je dis pas de bêtises. Et ça on s'en sert jamais, on n'a pas besoin de, enfin non. si on prend le build normal on n'a pas besoin de la, la, de la régène d'énergie en plus. Et ça vraiment, le fait de booster les coups de grâce donc il va à la fois jusqu'à 6 points de combo et 5% de dégâts supplémentaires, ça va faire que alors, la deuxième partie des, des coups de grâce ou des les dégâts en bonus plus le finalité vont gagner encore en, en efficacité mmh. celui-là est vraiment il n'y a pas d'alternative en, en PVE qu'après après ça c'est un talent une ligne de talent uniquement défensive donc comme on le disait tout à l'heure pour moi tout ce qui est progress ou gros mythique plus trempe la mort c'est beaucoup trop fort hein. en mythique plus bah, c'est un talent qui peut vous faire gagner sur une clé euh, facilement une minute hein. si vous ne mourrez pas vous n'avez pas besoin de revenir vous n'avez pas les secondes à de pénalité, en raid ça sauve en battle res, enfin c'est beaucoup trop fort, après si c'est du contenu sur lequel vous êtes un petit peu plus confortable, peut-être que la regen PV de celui-ci peut être intéressante pour épargner un petit peu vos healers. mais et pour le contenu solo ça va être principalement ça, tout ce qui est XP, Torghast. Ouais c'est quand même assez assez plaisant quand t'es en remonter d'avoir ta vie qui remonte toute seule comme ça. Hein. Ouais. Ah, c'est surtout que sinon il n'y a vraiment pas de sustain sur le volant. Oh, ouais c'est pas faux Sinon euh, t'as une petite fiole toutes les 30 secondes Mais euh, je sais que perso J'aimais beaucoup beaucoup jouer un sable euh, Parce que j'aime bien ce côté d'avoir de, des outils De mitigation bah, T'as un, un, un, un wall sur 15 secondes de CD quoi. Mais ça coûte de l'énergie Mais ouais, je sais que perso bah, Je trouvais ça cool le fait d'avoir une option Défensive où tu dis putain J'ai un CD def sur 15 secondes quoi. C'est énorme mais au final, tu trouves que c'est pas si, si fou que ça euh, bah moi, je n'ai vraiment jamais joué pour l'instant, euh, dans le sens où j'en ai pas vraiment ressenti le besoin d'avoir cette réduction de 30%. Parce qu'en raid, je sais que la plupart des, des capacités qui vont justement te de faire des gros dégâts, ça va être des dégâts DAOE, qui vont être, du coup, mitigés par la fin de base. Mm -hmm. Après, c'est vrai que dans certaines situations, ça peut éventuellement être intéressant, mais bon, moi, je n'ai pas ressenti le besoin de le jouer pour l'instant. Ça marche. C'est vrai que c est, c est, ça dépend des boss, c'est limité. Hein. C'est ouais. par exemple bah, voilà, sur la dot, euh, de, de, ouais. de l'artificier ou ce genre de truc, bah, tu as un rôle quoi, sur les 15 secondes de CD. Quoi, et... Ah non, c'est sûr. Ça, ça dépend. Ça, ouais. mm -hmm, ça marche. Euh, donc après en dessous là ça va être là, une ligne plutôt utilitaire CC, il n'y a pas d'options qui, qui vont faire de grosses différences. Celui-ci, moi je joue celui-ci personnellement, qui vont faire que vos deux stuns augmentent les dégâts subis par la cible de 6%. C'est le seul qui, est une, qui peut être une forme d'augmentation de dégâts, en raid ça va être assez limité, les chiens d'Altimore éventuellement, mais à part ça, ça va pas avoir un gros impact en PvE. Celui-ci, vos awe qui vont slow les ennemis 30% pour aider votre tank à kite en mythique plus, pourquoi pas. Et sinon celui-ci, le... pour avoir un bas qui coûte pas d'énergie. Et... Mais euh, c'est pareil, c'est limité en PvE. C'est ça, ça va plutôt être du PvP encore une fois. Mm -hmm. Donc après, euh, sur cette ligne-là par contre, là on va avoir des trucs vraiment intéressants. Enfin, même s'il n'y a pas vraiment de choix encore une fois c'est ombre enveloppante qui va vraiment être devant tout le reste qui va vous permettre d'avoir la fluidité de gameplay pour euh, pouvoir exécuter votre cycle correctement euh, personnellement j'avais pensé à celui-ci mm -hmm. donc euh, qui va augmenter les dégâts de 30% pendant la danse de l'ombre à savoir que c'est pas plus 30% parce que la danse de l'ombre c'est 15% de base mm -hmm. donc ça remplace le 15 par 30 je me disais éventuellement sur des combats comme fange point qui sont très... Orienté exact. sur le burst très, très la Donc ouais. je vais là. Bon, a priori, ça reste quand même derrière. Ça reste quand même derrière, même sur un fight qui est, qui est le fight par excellence où ouais. ça pourrait marcher. Bah, le problème, c'est quoi En fait, si tu utilises celui-ci, tu n'auras pas les deux charges de danse de l'ombre, donc tu vas perdre pas mal au pool. Et. Tu, verras, ça réduit, tu récupères moins rapidement le CD de tes danses, donc t'auras pas forcément à chaque fois synchronisé avec ton symbole de mort, ça pose trop de problèmes. Après, euh, mm. ça peut se tester, hein, mais euh, j'ai eu l'idée, je me suis dit peut-être, mais a priori j'ai demandé... Alors, en ce moment, il joue pas mal en PvP, pour euh, les côtés un petit peu, cheesy euh, euh, one, one, one, one shot, euh. mais euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'en PvE, euh, le fin... Juste 15% comparé à tout ce que Ombre euh, récup... l'autre te fait, rajouter un stack, rajouter des CD, etc. Un ah, ça dur, a payé, au euh... final. Le truc c'est que tu gagnes 15% de dégâts sur tes danses de l'ombre, mais celui-là tu gagnes plus de danses de l'ombre qui font 15% de dégâts. Bah, ouais. <rire> donc euh, c'est <rire> quoi. Ouais, c'est À moins qu'il y ait un petit buff à celui-ci, qui passe je sais pas 40 ou je sais pas quoi, mais hmm. pour l'instant c'est vraiment celui-là qu'on va choisir. Mmh, mmh, mmh. Et donc sur la dernière ligne, c'est là où on commence à avoir des choix, parce que pour l'instant, sinon c'était assez linéaire. Bon par contre, ouais, je sais pas si pour l'instant t'avais dit plutôt pour le mono. En, bah, en... Faut, bah je sais pas, euh, au final t'es parti sur les deux. De toute façon, c'est ouais. vrai que l'arbre de talent, euh, il te laisse très peu de choix entre mono et multi au ah, final. en euh, final, euh, vas-y. Donc euh, bah, là, pour le mono pur, ça va être ça, 100% du temps. Ça, y a pas de discussion possible. C'est récupérer de l'énergie à chaque fois que tu fais une danse de l'ombre, bah, hein, ça va te permettre d'être beaucoup plus fluide sur ton, ton DPS, pour utiliser tes sorts en CD. Après celui-ci, ça, ça va être plus en mythique plus, euh, qui apporte un réel intérêt en termes de DPS, euh, ça va être une de premières sources de dégâts, ça tape à la fois force sur la cible principale et des dégâts réduits sur les cibles à côté. Et comme on va avoir tendance à spammer beaucoup les finishers en montant plus rapidement les points de combo, et que le temps de recharge de cette technique est réduit pour chaque point de combo dépensé, on va pouvoir le faire assez régulièrement en mythic Plus, et c'est vraiment une bonne option. Le seul problème de ce talent-là, c'est qu'on bah, n'a plus celui-là, forcément, et du coup on n'a plus la régène d'énergie, et vous allez avoir besoin de compenser en montant un petit peu la hâte. Mais ça reste quand même le petit, du coup. Je pense que c'est ce qui fait le plus de dégâts overall en mmh. multi-plus. Après, c'est selon les classes avec lesquelles vous jouez, ça peut être intéressant d'avoir plus de mono et laisser la, le multi à ceux qui font ça bien. <rire> Mais si vous voulez être le plus haut possible en overall, je pense que celui-là est la, la meilleure solution actuellement. Mmh, mmh. Et après, même celui-ci commence à, à faire parler un petit peu. Ah, oui? des, si vous êtes euh, primed avec votre tank, que vous, que vous savez est-ce quel pack il va poule et que vous arrivez à jouer autour je sais que il ouais, y, y en a qui commençaient à, à en parler je ne l'ai pas encore testé personnellement mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec euh, j'ai pas bien saisi pourquoi tu pourquoi il faut se mettre d'accord avec le tank sur les poules par rapport à ce talent là bah, c'est à dire que comme c'est une minute de cd et que là pour le coup c'est pas réduit si on poule un pack de deux mobs, bah le, mmh, le, ouais. le, non, le talent à, à zéro intérêt, donc... Euh... Ouais, d'accord, ouais. Pour toi, il est à partir de combien de cibles, du coup euh, je sais pas trop. Je, je, comme je te dis, je l'ai pas encore testé, mmh. je, je, je, je l'ai lu des trucs dessus, mais... Bah, même je sais que, par exemple, ils en parlaient sur Franche-Point, parce que du coup, tu vas l'avoir sur tous les, les piliers. Ah. Et, et Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais bon. Après, c'était surtout de la théorie. Les secondes, pendant 4 secondes... Ça fait vraiment, tu régénères un point de combo en plus, mais ouais, c'est léger. Hein. Je pense que c'était surtout de la théorie et que ces deux-là, ça reste quand même les valeurs sûres <rire> du moment. C'est pour essayer d'en faire quelque chose, quoi. Mais euh, ouais, ouais, ouais d'accord, ouais. ça marche. Et du coup, si on arrive dans la partie rotation, si on arrive sur, euh, tu vois, là, t'arrives au voleur finesse, t'as envie de casser du boss, t'as envie de casser Shriekwing, t'as envie de casser Hurlel direct. Voilà, t'arrives, t'es tout frais, t'es en voleur finesse, t'es sûr, t'as ce paix il euh, n'y a, a pas vraiment de rotation à proprement parler, ça va surtout être des, des priorités en fait. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir un maximum de d'uptime sur euh, donc, ces techniques de maintenance on va dire. Donc tu as à la, à la fois le débité et la rupture. Donc ils doivent être le plus souvent possible sur euh, ta cible. Et en dehors de ça, donc ça c'est ce que tu vas vouloir faire hors de tes danses de l'ombre. Et pendant les danses de l'ombre, tu vas uniquement vouloir spammer des, des éviscérations. C'est assez complexe à expliquer. Non, non c'est logique. Du coup, tu as, as deux trucs à maintenir, deux uptime, un sur toi-même, le débité, et l'autre qui est la rupture. La rupture et le débité, c'est les trucs que tu vas faire en dehors de tes phases de burst, entre guillemets, et tes micro-bursts, sont tes danses de l'ombre, et plus symbole plus machin, et... Euh, ok. Et donc, ouais, et... l'idée pour faire des dégâts, ça va être de synchroniser un maximum tes CD offensifs, donc qui sont à la fois danses de l'ombre et symbole de mort. Mm -hmm. Donc le symbole de mort, c'est vraiment quelque chose qu'on va jamais vouloir délayer ça va être vraiment, dès qu'il est up, faut qu il faut qu'il parte, sinon vous allez perdre du DPS assez rapidement. Et donc pour ça, faut anticiper un maximum, toujours garder une, une stack de danse de l'ombre pour votre symbole de mort. Faut vraiment pas se presser, euh, parce que si on se retrouve à le symbole de mort qui revient de CD, et que vous avez aucune, aucune charge de danse de l'ombre, bah là ça, ça va être très pénalisant. D'ailleurs, c'est euh, au final, je trouve c'est une des trucs qui fait que l'aspect finesse, tu peux plus rapidement perdre en DPS, si tu ouais. te là-dessus. Ah, c'est ça, c'est les erreurs que qu qu moi je faisais beaucoup au début, et qui qu sont de toute façon très faites au début, c'est faut, faut pas se presser quand t'es hors de danse de l'ombre, faut vraiment réfléchir, est-ce que mon symbole revient bientôt Si oui, j'attends, je relance pas la suivante, enfin je n'appuie pas sur mon bouton, j'attends, c'est pas grave si c'est hors CD de toute façon quand on est hors de danse on fait pas de dégâts le but ça va être juste d'essayer d'entretenir ces ces sortes de maintenance donc remettre le débité, remettre la rupture et une fois que le symbole revient seulement là on repasse vraiment sur une phase de dégâts ça marche et du coup si tu nous montres un, un open tu le fais dans quel ordre ton exact sur l'open toi euh, alors l'open ça, ça diffère un petit peu euh, donc notamment à cause de, du maître d'armes qui va générer plus ou moins de points de combo donc selon si vous avez de la chance. De manière générale on va vouloir d'abord euh, utiliser le, la frappe ténèbre pour générer les premiers points de combo. Ensuite on va utiliser un premier débité parce que le, bé le débité dé bénéficie d'aucun sort d'augmentation de dégâts. Ensuite on va mettre les danses de l'ombre, enfin les lames de l'ombre pardon, utiliser le night fair et euh, le trinket pour moi, parce que comme ils ont le même CD j'ai bail les deux sur une macro. Donc là c'est vraiment faussé parce que du coup on génère des points de combo à l'attaque auto. Et là normalement quand on a fait ces premières techniques on va être à 2 points de combo à peu près, voire 3. Après on va vouloir utiliser le symbole et rentrer en danse. Claquer un premier, une première frappe ténèbre pour qu'il va nous faire passer environ 6 points de combo. Là on utilise la rupture. Donc à ce moment là on aura à la fois rupture et débité de up. Et après on passe sur le cycle purement mono cible où on va spammer les... Les frappes ténèbres dans, sous danse de l'ombre jusqu'à ce que la danse de l'ombre se termine euh, une fois que c'est fini normalement le donc ça c'est propre night fait mais le dot night fait va se terminer ce qui va nous donner un... le, la possibilité d'utiliser un sort comme si on était en, en fufu hors de danse de l'ombre donc là on utilise le, la frappe ténèbres euh, offerte par le night fait moi j'utilise ma disparition à ce moment là aussi pour faire du coup de frappe ténèbres hors danse et hors tout ça Ensuite on utilise la deuxième danse, et normalement la deuxième danse se termine à peu près en même temps que la fin du CD Lame de l'Ombre. D'accord, donc tu fais deux danses sur ton open. C'est ça. Euh, J'ai une question par rapport à, à l'art de Gzek. Euh, tu lances le pouvoir d'effet sans, sans être sous, sous danse de l'ombre Tu le lances euh... avant Ouais, moi je le fais comme ça, après c'est vrai que j'ai vu beaucoup de variantes quand tu regardes les logs c'est d'une personne à l'autre, tout le monde fait des trucs différents, j'ai pas réussi à trouver, je pense que c'est assez minime, mais... Ouais parce que du coup il bénéficie pas de l'augmentation de dégâts de... De... de ta danse quoi. Non, non, bah, c'est Versus ça te fait un GCD dans la danse, donc je sais pas ce qu'elle est, ce qu est le mieux hein, justement, je... bah, le truc c'est que le... les, dé... les dégâts du ce petit semi là... De base, vont pas être monstrueux, c'est plus le DOT qui va faire mal. Et ouais, mais ça, ça bénéficie aussi de l'augmentation de... Ouais, de tes... Ouais. Le DOT va monter, les dégâts du DOT vont monter une fois que tu seras sous Danse de l'Ombre et Symbole, donc... Euh, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire une fois que tu es en Danse. Mais la question c'est plus, est-ce que tu fais l'Âme de l'Ombre avant ce petit Semi ou après Ça... Oh. Euh, mais tu, du coup je te fais ah, attends ah, ah. On, on est d'accord que ça, ça te fait faire plus de combos sur cette petite semi quand tu le mets non ouais ouais ouais. Hmm. pour moi tu le mets quoi qu'il arrive avant quoi je, ok mais dans le jeu tu dis que ça change pas grand chose non non bah c'est après c'est ça va être une, le, le, le, le changement va être assez minime de toute façon mais ce qui est important c'est de le faire avant pour bénéficier de la maîtrise quoi qu'il arrive ouais, sur Ouais, c'est ça, ça. c'est mmh. si on joue Nia surtout donc, avec ce truc là, on gagne énormément de maîtrise, et donc mm -hmm. ça, par contre, on veut le buff de maîtrise un maximum pendant toute la phase de symbole pour avoir des grosses éviscérations au maximum. Ça marche donc, si on devait des euh, trucs à faire gaffe également. Donc, tu disais par exemple, une fois que as fait euh, tes symboles vont revenir, il faut toujours que tu aies une danse de l'ombre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans ce genre-là où tu dis, euh, par exemple, sur le niveau de la gestion de l'énergie, est-ce que tu dis, tiens, je vais récupérer euh, danse, euh, danse, symbole, euh, il faut que je sois déjà très bas en énergie parce que je sais que j'ai mon talent, j'ai euh, ma danse, qui, mon symbole qui m'a redonné de l'énergie. Est-ce que as, tu fais de l'énergie pooling, genre où tu vas garder ton énergie pour les trucs en particulier Est-ce que tu fais ce genre de trucs euh, Pour la danse de l'ombre, donc si vous l'utilisez sans le symbole c'est recommandé d'attendre d'avoir 60 d'énergie, ou enfin, de faire en sorte d'avoir 60 d'énergie en tout cas, quand vous activez la danse. Quand vous avez le symbole, euh, c'est pas aussi important parce qu'il va régénérer 40 points d'énergie instantanément, donc vous allez remonter quasiment full euh, en l'utilisant. Et comme je disais tout à l'heure, on va vraiment pas le délayer, donc on cherche pas particulièrement à dépenser de l'énergie vraiment. Euh... Enfin s'il est up, c'est pas la peine de claquer une frappe pour dépenser de l'énergie en disant sinon elle est perdue. D'accord. Ouais, ouais. Donc la, la, la recommandation que tu as là-dessus, c'est euh, si tu lances une danse de l'ombre seule, au moins 60 d'énergie Ouais, ouais c'est ça. Parce que sinon, vous risquez d'être à court d'énergie. Parce qu'en fait, le, le truc qui compte vraiment, c'est pendant une danse de l'ombre, ce qui dure 8 secondes, normalement, vous pouvez caster 8 sorts. Donc il faut vraiment que ces 8 sorts partent à chaque danse de l'ombre, sinon vous allez perdre. Et, et ta politique de gestion des points de combo pendant euh, par exemple ton burst, tu dumpes à 4, ou tu dumps à 5, tu dumpes à 6, tu, tu fais comment en fonction de tes frappes ténèbres Ah bah ouais ça c'est assez compliqué parce il euh, y a quand même la mécanique en valeur finesse qui c'est les... les techniques de l'ombre, c'est ça Non, euh, ah oui si c'est ça, mais pardon. Mais... ça, donc tes attaques autour, ont une chance de générer un point de combo mmh. Donc là c'est traqué par cette wikora là, donc à chaque katakoto tu montes de 1, et donc quand t'es à 5 t'es sûr, à chaque fois tu gagnes en pourcentage et plus t'es haut, plus ça va propre. Mmh. Donc si tu sais que t'es à 4 points de combo et que tu commences à être à 4 points sur la wicora donc t'es quasiment sûr d'avoir ton cinquième tu peux attendre mais d'une manière générale on veut pas dump à 4 comme on prend le, le talent euh, stratagème approfondi c'est 5 ou 6. Après, si vous êtes à 4, ça peut valoir le coup d'attendre un demi-gcd, enfin d'être sûr que vous gagnez le cinquième avec euh, le... la technique de l'ombre. T'arrives à le traquer efficacement et l'utiliser efficacement toi C'est.. J'essaye, c'est pas assez vraiment possible parce que déjà la, la Wicora on fait ce qu'elle peut, mais il y a quand même une grosse part de RNG. Hein. Mais ouais. Bah.. C'est plus de la frustration dans le sens où ça proc une fois que t'es assise quoi mais... Ouais ouais c'est <rire> clair, ah oh, shit, ah oh, merde, mais en même temps tu peux pas réellement part dans ces cas là où tu dis bah, ok je vais atteindre une microseconde euh, ça récupère mon énergie etc. Il euh, y a plein de cas dans lesquels euh, c'est une ah, perte de DPS de vouloir le gérer en plus tu vois. ça, ça tu bien. peux pas te permettre d'attendre dans tes danses de toute façon donc euh, c'est plus justement quand t'es en, en période de maintenance, tu sais que tu vas arriver bientôt à 6 points de combo. T'attends que ça proc et là tu claques ton truc plutôt que de gaspiller une attaque sournoise et tu la fais après. Complètement d'accord avec toi. Ouais, quand, quand t'es en, en. Ça s'appelle ça en, en période de maintenance, c'est ça Ouais, je sais que j'ai vu ça. <rire> quand okay. je, tu, Dans le sens où tu t appliques tes sorts qui font pas de dégâts. Quoi, mmh. Ouais, ouais, non mais je vois bien l'idée, c'est marrant. Mais effectivement, dans ce cas-là, bah t'as vraiment décrué, t'as vraiment le temps, tu vois, genre t'as mal. Bon bah alors, euh, bon bah tiens je vais regarder ce qui se passe sur moi <rire> que, ah, on, ça. ah je vais avoir un point de combo, ok bon, c'est Le bon. seul truc pendant ces phases là c'est de s'assurer que tu montes pas sans d'énergie quoi, mais à part mm -hmm. ça... Et du coup, euh, toi c'est dans ces phases là où tu réfresh rupture hein. Ouais c'est ça, donc là vraiment ça par contre c'est quelque chose qui va pas forcément être toujours évident selon les fights, mais tu vas jamais vouloir faire de débité ni de rupture, pendant que t'es dans The l'ombre évidemment. Sauf sur celle de l'open du coup. Ouais, c'est ouais, seul, ouais, sur seul, le the t'as pas le choix, parce que tu vas vouloir mettre tes... utiliser tes CD le plus rapidement possible pour qu'ils reviennent, donc euh, faut que ça parte vite, mais ouais, comme c'est les dégâts scale, euh... enfin les dégâts du dot vont être augmentés une fois que tu passes en danse, c'est dynamique, donc euh, t'as pas envie de le faire pendant, tu veux vraiment faire que des éviscérations pendant tes danse, c'est le seul truc où les dégâts sont buff à l'instant mmh. T. Ces petits semis c'est pareil, tu vas le remettre avec ton troisième symbole vu que tu mets tes symboles pile en cooldown. Ouais, ouais, ouais. Un truc avec ces petits semis c'est que euh, quand tu le mets ça, ça applique un dot qui dure 10 secondes, et à l'expiration du dot tu vas avoir pendant quelques secondes une technique euh, utilisable en fufu, mm -hmm. comme si t'étais invisible. Donc c'est traqué par ça. Mm -hmm. Et ce qui va se produire assez régulièrement, c'est que si tu utilises une danse de l'ombre. Avant que le dot expire, bah du coup tu vas perdre l'intérêt complètement de... de la technique comme si tu étais invisible. C'est pour ça que toi, avant de remettre ta deuxième danse, tu fais euh, ta technique de 7.5 et tu fais ta dispar. Mm -hmm. C'est ça, donc sur l'open ça va mais après, pendant tout le combat, faut vraiment garder ça en tête et parfois tu peux le... ça t'arrive de le perdre quoi. La, la pote, tu la mets, euh, tu la mets euh, sur l'open du début Ouais. J'imagine ah avec tout, avec les labs, etc. Ouais, ça marche. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres trucs sur la rotation mono à ajouter toi Parce que moi ça m'a l'air d'avoir fait le tour mais je... je sais pas si on aurait un truc dont on n'aurait pas parlé. Euh, il me semble pas, non Pour la rotation purement mono. Euh, je crois Mais comme tu dis, au final c'est une histoire vraiment de priorité, d'utiliser tous tes sorts en cooldown euh, et, entre... et ensemble. Là. Bah c'est plus qu'un cooldown ouais, c'est vraiment. Bénéficier au maximum de, des fenêtres de danse de l'ombre et symbole de mort pour faire les dégâts. Et quand t'es pas sous ces CD là, c'est prendre son temps, t'as pas besoin de spammer tes sorts on cooldown. C'est juste utiliser la frappe sournoise pour pas passer au-dessus de sans d'énergie. Enfin, passer à 100 d'énergie pour pas perdre d'énergie tout simplement. Et refresh au maximum tes débits et ruptures. pas oublier d'utiliser la disparition aussi, c'est un CD à part entière. Hein. Mm -hmm. Qui permet de, donc de déclencher à la fois le, le maître des ombres. Et de faire une frappe améliorée, frappe ténèbre améliorée, hein, au lieu d'une attaque sur noise. Parce que vraiment, l'attaque sur noise, ça fait aucun dégât. Hein. On va vraiment vouloir le faire le moins possible. C'est quand vous n'avez pas d'autre choix. Tu peux voir des elfes de la nuit, tu l'utilises aussi hein euh, Je l'utilise en mythique plus, principalement. Tu l'utilises pas sortir... pour remettre une frappe ténèbre pendant le combat euh, Non, moi je le fais pas. Après, je pense que c'est bien de le faire. Hein, parce que je le savais pas, mais effectivement quand tu fais enfin, juste le le, le sort mmh. euh, je dit, tu peux faire ouais mais tu peux faire ta frappe ténèbres ouais. ouais. alors que toi c'est ça alors que t'es pas en, en ouais. camouflage voleur mmh. enfin, c'est un peu comme un vanish finalement hein. c'est mais qui déclenche pas le master assassin c'est ouais mais qui déclenche pas le master assassin, <rire> ouais, le <rire> master assassin parce que parce que euh, voilà parce Il y que c'est une cohérence Ouais c'est vraiment chelou ce truc, hein. mais après j'imagine que sinon effectivement tu aurais une race qui aurait été boostée par rapport aux autres et ça aurait posé ah, des problèmes en termes d'équilibrage, donc ça je peux comprendre. Ça marche, bon du coup on va attaquer le sujet épineux ouais. Le multi cible <rire> Là c'est assez compliqué moi je trouve, un... c'est assez complexe dans le sens où pareil c'est des priorités mais qui vont évoluer en fonction du nombre de cibles, de la durée du combat. Donc dans certains cas, en Multi-Plus, c'est très compliqué de faire ça de façon optimale. Donc plus que du multi ça va être euh, un cycle qui va s'adapter au, au nombre de cibles qu'on a. Donc sur deux cibles, les seules différences, c'est qu'au lieu d'utiliser la frappe sournoise, on va utiliser la Tempête de Shuriken. Pour générer deux fois plus de points de combo, du coup. Et en dehors de ça, il va y avoir très peu de différence. On va appliquer donc rupture à la fois sur la sub principale et sur la sub secondaire. Encore que je sais que sur Altimord, de... okay, donc le principal combat de raid, où on a deux subs comme ça, euh, pendant tout le burst, donc pendant toutes les lames de l'ombre, on va même pas changer de sub pour mettre la rupture sur le chien. Attends, ah, tu même pas une double rupture Non, ça, ça, ça vraiment... Pendant tout l'open, on burst en mono. Et après une fois que c'est terminé on commence à faire des shurikens et mettre rupture sur le deuxième. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. Ah c'est ça, donc euh, C'est comme on voyait sur le graphe tout à l'heure, entre une et deux cibles l'augmentation elle est ridicule. Ah ouais. Ah ouais bah parce que du coup si c'est qu'à ce moment-là. Ok. Tu vois naïvement, euh, j'avais pas checké hein, parce que j'ai. Bon, j'ai pas été. jusque-là dans le progrès avec mon voleur finesse. Euh, J'étais vite passé en moine, mais du coup, je... naïvement, moi, je mettais double rupture sur les deux cibles. Quoi, tu vois. Bah, après, pendant tout le reste du combat, oui, mais c'est vrai que. Mmh. Mmh. Mais sur l'open, non, final, tu. C'est pas le temps, quoi. <rire> ok. Euh, ce qui m'amène à une autre question, du coup. Sur du double cible, ok, tu fais ça. Tu mets tes ruptures. Au final, c'est pas vraiment une autre question. C'est. Non, mais c'est tu sais, en voleur, t'as cette histoire de debuff, de découverte des faiblesses, ok ouais. Sur une... Imaginons t'as une cible sur laquelle tu vas devoir switch, tu fais quoi Tu dis non non j'y vais pas, enfin, parce qu'en fait y a ce debuff du coup s'applique sur un critique ou sur des tactiques qui sont quand t'es en danse de l'ombre ou en furtif, on est d'accord. Ouais, ouais, Mais du coup taper une cible qui n'a pas ce debuff c'est une perte assez conséquente de DPS. Ouais, vraiment pas intéressant, donc bah c'est vrai que là on est sur les danseurs et t'as assez régulièrement ce cas là avec le domestique où tu dois switch rapidement, mm -hmm. mais il n'a pas les découvertes des faiblesses. Donc une fois que tu commences à voir bien les timings, bah, tu fais en sorte de déclencher ta danse de l'ombre quand tu veux passer sur l'autre. Et bah, sinon, quand tu es juste sur deux cibles comme ça, tu peux tendance à avoir essayé d'appliquer les, les, les, les la, la découvertes des faiblesses avec sur toutes les cibles. Avec ta frappe ténèbre. Ouais tu le fais quand même du coup. Euh... Moi je pense que je le fais pas assez mais a priori c'est recommandé de le faire. Après une fois que tu vas commencer à monter en crit, euh, là tu vas assez rapidement avec les shuriken, je les ai quand même sur les deux. C'est vrai. Après sur l'application d'un crit c'est genre 6 secondes et sur euh, l'application d'une ah technique furtive ouais, c'est genre euh, 16 ou. Enfin, c'est beaucoup plus long quoi. Et ouais bah En fait le truc c'est que surtout quand euh, ils ont pas. Ta deuxième cible n'a pas les, les faiblesses tu vas pas vouloir faire des viscérations parce que sinon t'auras pas les 50% de dégâts de plus t'auras pas le mmh, mmh, mmh. si tu dois switch sur une si là la faut vraiment essayer de l'appliquer d'une façon ou d'une autre euh, principalement avec une danse de l'ombre avant de switch sur tes coups de grâce yes ouais, parce que ça je trouvais que c'était un truc qui était euh, qui rendait encore plus la classe mauvaise en multi parce que c'est en mode ah y a une nouvelle trio euh, alors il faut vraiment que j'ai déjà tout Disponible, ah euh, c'est chiant quand même. Genre, <rire> enfin, <c 'est... rire> ça, une fois que tu commences à pitcher les timings du fight, ça va, mais sur les premiers, c'est compliqué. Ouais, c'est clair, bah, et après, c'est ce cas-là, mais tu vois, même globalement, euh, sur une nouvelle prix au target, il faut quand même que tu aies un moyen d'appliquer cette découverte avant, comme tu dis, de faire des EVI ou autre. Sinon, tu as vraiment peu de DPS, quoi. Ouais. qu'une EVI ah. sans la découverte des faiblesses et sans les danses et sans les symboles, euh... Parce que ça, non seulement tu as donc le 30% d'armure à moins. Euh, sur la découverte des faiblesses et puis les cibles affectées subissent 50% de dégâts de plus euh, sous forme de dégâts dans, donc euh, concrètement ton éviscération fait vraiment beaucoup plus mal quand t'as le debuff sur la cible mmh, mmh. donc là c'est pour le, le deux cibles, pour le, le triple cible si t'as trois je crois qu'on a trois là bas ouais parfait ah, que que ça, pas, ça va être quasiment la même chose finalement c'est <rire> en fait, c'est pareil, je pense que tu mets 3 subs sur les 3 cibles en rupture, un maximum, et après, euh... à moins de ce qui va être compliqué, c'est que là, 3 cibles c'est vraiment le truc ingrat, où ta poudre noire fait quasiment les dégâts de ton éviscération, mm -hmm. fait un tout petit peu plus, mais il y a quand même une forte probabilité que tu n'aies pas les découvertes des faiblesses sur tes 3 cibles. Donc, euh, si t'as pas les découvertes et faiblesses sur les trois cibles, c'est plus rentable de faire viscérations sur ta cible qu'il la. Ça c'est vraiment le, le fight, le, le truc horrible hein, comme euh, configuration trois cibles. C'est quasiment pareil en mono cible sur la cible principale. S'il y a une cible à focus, ça va. Mais si c'est vraiment trois cibles sur les que tu veux, que tombes en même temps, par exemple sur les semaines de ans euh, c'est très compliqué à gérer. Mais donc ça va être euh, la même chose qu'en multi sub en deux pardon, tu fais Shuriken, et rupture sur les sur toutes les subs. Puis au final, tu vas quand, ouais, quand même faire ta prio mono mode target, parce que c'est la fin, ça dépend en fait de la prio, quoi. ça dépend si ouais, t'as une cible à prio ou si tu dois tuer le pack. Quoi. Si t'as une cible à prio, ça va, parce que du coup, tu, les autres vont taper en multi, les petits vont mourir sur les côtés, et as la sub prio, tu la descends plus que les autres, donc ça va homogénéiser un peu les points de vie. Mm -hmm. Mais s'il n'y a pas de frio c'est vraiment le cauchemar du Rock finesse. T'as juste envie de faire ça, ça et ça. <rire> c'est clair, on est d'accord. Hein. Ouais. Je pense qu'on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Hein. Oh shit, bon ouais, attends, je vais prendre l'aspect qui me marche bien. <rire> c'est clair, hein, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Et du coup, imaginons qu'on a quand même plus que 3 cibles, on a 4 cibles. Et donc là, 4 cibles, ouais, c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que du coup, ton, ton coup de grâce multi cible on va commencer à être plus intéressant que le mono-cible. Quand même, 4 cibles, c'est beaucoup pour que ça arrive. mais. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça va être la même chose. Donc on va quand même continuer à vouloir avoir 100% d'uptime sur le débité. Euh, on va vouloir maintenir la rupture sur toutes les cibles autant que possible. Par contre, là, au lieu de faire les viscérations, on va juste passer en poudre noire. Euh, donc ça c'est la théorie. Après en pratique, ce qu'il faut se dire c'est que la rupture elle est forte mais il faut que la cible euh, vive pendant une trentaine de secondes pour que ce soit totalement efficient. Ce qui n'est pas si commun que ça sur des petites cibles. Donc assez rapidement sur quatre cibles en fait on va juste enchaîner euh, mmh. les shurikens et la, la poudre noire. Parce que je vais te demander est-ce que tu sais le nombre de secondes euh, de, de rupture qui sont mmh. nécessaires avant que ce soit rentable, enfin, qui déterminent que ça a été rentable d'appliquer cette rupture. Euh, c'est quasiment la totalité de la durée, hein. si on regarde les dégâts entre euh, viscération et rupture, si, si t'appliques pas... Avec des je... couleurs d'efficacité, bien sûr. Hein. Ouais, c'est ça, donc faut rajouter 30% 50% sur les vis enfin, viscérations. Mmh. Si la cible reste pas vivante au moins les deux tiers, c'était pas rentable de mettre la rupture, donc... Euh... Ça, c'est ce qui va rendre vraiment le, le voleur compliqué à gérer en multi, c'est que si tu veux le faire de façon optimale, il faut vraiment que tu fasses ta rupture sur toutes les cibles, mais en même temps, sur les petits mobs, faut pas qu'ils meurent pendant la durée. Et le temps d'appliquer rupture sur toutes les cibles, les mobs ont déjà perdu 50% de leur vie, donc ils vont pas vivre pendant toute la durée. Enfin, c'est assez compliqué à gérer. C'est vrai. Par Honnêtement, euh, je trouve que justement, enfin moi, en tout cas, je prenais pas la peine de faire... Forcément des ruptures, parce que je trouve que la valeur ajoutée en termes de dégâts... Oui c'est ça, euh... ça, le temps de switch de cible, tu perds ouais, des mêlées, enfin c'est assez rapidement, euh, tu peux maintenir ta rupture sur la cible principale, et puis juste faire des, des poudres noires sur toutes les autres pour clés. Ouais je, je trouvais ça plus value et en plus le fait de faire des, des ruptures sur toutes les cibles ça te demande du, de traquer, ça te demande du temps de cerveau pour un gain de DPS qui est très ouais, limité et en fait ton cerveau il est mieux utilisé typiquement en mythique plus sur quel, quel est le prochain truc qui est important d'interrompre interromp, tu vois ouais, genre t as, t as... Euh... Je suis totalement d'accord après sur la théorie c'est mmh. plus intéressant de faire des ruptures sur toutes les cibles qui restent en vie mais dans les faits on va juste faire poudre noire quasiment tout le temps Carrément, donc ça c'est avec du 4 cibles et 5 cibles, 6 cibles etc, ta rupture et juste tu fais des poudres noires, c'est ça C'est ça, il me semble que c'est à part, donc à 5 cibles on fait même on s'embête plus du tout, à faire rupture c'est plus rentable, et à partir de 6 cibles on s'embête même plus avec le débit, c'est vraiment juste spammer poudre noire au maximum. Ok, donc ça c'est de la multi cible, multi cible rog, rog finesse. Ouais. Si on utilise ce talent... Ah oui oui d'ailleurs si on a... bah ouais, vas-y explique. Bon, c'est très simple, hein, on l'utilise en cooldown. Dès qu'on a les 6 points de combo on l'utilise. Et puis après comme... Euh, il va être réduit par... Euh... Bon, donc, de toute façon on l'utilise en cooldown dès que ce soit mono ou multi, mm -hmm. dès qu'il est prêt ça part. Ça fait plus de dégâts qu'éviscération en mono et ça fait des très très bons dégâts en multisum. Ouais, donc quoi qu'il arrive, euh, ça c'est. Tu, tu, tu utilises en cooldown, donc pas trop de prise de tête à ce niveau-là. Ouais. Ce qui reste un, un bon talent, hein, c'est juste que c'est vrai que c'est frustrant de pas avoir cette régaine d'énergie, je trouve. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Si tu commences à avoir des creux parce que t'as pas assez de à ou quoi. Euh... Et puis tu perds un tout petit peu de dégâts a priori, mais je pense que c'est vraiment un bon talent, un hein, plus ouais carrément ouais. c'est vraiment un bon talent après fort euh, bah de toute façon on va y revenir après sur la partie interface euh, sur euh, bah, il faut le traquer il faut voir quand il revient sinon bah tu perds vite de son intérêt quoi ouais et euh, mais ouais carrément ouais, donc ça il et... ouais donc je pense qu'on a fait le tour des, des rotas des rota multi du coup ça que que soit la légendaire au final que tu joues ça va être la même chose euh... ouais parce que c'est vrai que la finalité là te buff tes coups de grâce quand, tu, quand on utilise un. Donc là par exemple si je fais poudre noire pendant 30 secondes, la prochaine poudre noire elle va être augmentée de 25%. Euh, ça peut éventuellement être intéressant de se dire que si t'as une grosse éviscération qui arrive, essayer de claquer les symboles, enfin d'aligner de, les deux encore une fois, mais faut plus l'avoir en tête que de jouer autour vraiment. Il y, y a des cas où tu tournes autour réellement de finalité, toi Non, je le traque plus... Euh... Mm -hmm. Par état euh, d'âme quoi, mais... il <rire> Faut pas chercher à jouer à tour, je pense qu'encore une fois, tu prends plus la tête qu'autre chose pour pas grand chose. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un, un aspect je trouve qui est, qui est très présent chez le voleur finesse, que j'ai pas retrouvé sur d'autres classes vraiment. Cet aspect de... Tu sais, tu as plein de trucs que tu peux potentiellement traquer ou faire un petit peu différemment. Mais, et du coup, où tu vas te questionner, mais en réalité, il n'y a pas besoin d'autant se questionner que ça, ça ne change pas grand chose. quoi. Ouais, clairement. Et puis, c'est tellement des situations de niche où, où, que tu n'es même pas sûr qu'elles vont pouvoir se réaliser, ça dépend pas que de toi. C'est pas toujours évident. Mmh, mmh, mmh, mmh. Carrément, carrément. Bon, le but, c'est de faire le moins d'erreurs et. Et, et ta gestion du coup des, des stacks de, de danse euh, quand t'es en, bah, en 4-5 cibles, c'est euh, un peu comme en mono, tu vas faire tes danses symboles en cooldown, ça, ouais, ça, de vas faire comment... pour le coup euh, en multi euh, donc elles vont revenir beaucoup plus rapidement hein, parce que comme tu vas générer beaucoup plus de points de combo et donc en, avec ce talent plus le passif de base euh, qui réduit le temps de tes danses à chaque fois que tu dépenses des points de combo, tu, vas, tu peux vraiment avoir un très très gros uptime quand tu commences à avoir 4 ou 5 cibles, donc là, pour le coup, euh, tu t'embêtes pas, tu les... Moi, je les utilise en boucle. Vraiment. Parce que ça augmente ça quand même considérablement à chaque fois la, à la fois la régène d'énergie et, euh... mmh, mmh. et... Et les gars hein. mmh. mmh. Là, voilà, tu vois, par exemple, j'en ai fait une. Euh, sur trois cibles, déjà, elle est, elle est revenue au 2 tiers. Donc s'il y avait encore plus de cibles ça serait revenu encore plus rapidement et... C'est vrai que ça revient vraiment vite dans avec le talent hein, sur, euh, ouais. sur la danse. Donc la danse en cooldown, euh, sur les 4, 5, 6, même 3 cibles, au final tu enfin euh, danser un cooldown que tu essaies d'avoir un maximum, un maximum up quoi qu'il arrive quoi. Ouais, c'est là où, où il y a tes dégâts de dégâts, façon. Ouais. ouais. Ce qu'il faut savoir c'est que le, le symbole de mort euh, fait que ton prochain générateur critique obligatoirement. Mm -hmm donc il va appliquer les faiblesses sur tout le monde, instantanément. Mmh, mmh. Donc pour Open effectivement c'est assez intéressant de... Si t'es à 2-3 secondes de la fin d'un pack, faut quand même garder son symbole pour se dire je l'aurai sur le prochain et je pourrai appliquer tout dès le début sur le suivant. Ouais, bien, bien faire gaffe que la prochaine compétence après ton symbole du coup soit le Shuriken. Ouais, ouais, c'est sûr. <rire> bah c'est vrai qu'on l'a pas dit parce que ça nous paraît évident, mais, euh... mais, mais en effet ça change quand même pas mal de choses quoi. Le fait d'avoir une application sûre de découvrir des faiblesses sur tout le monde et du coup d'augmenter les dégâts de poudre noire... Ah carrément, parce que poudre noire c'est quand même assez élevé sur le rôle d'un donjon, et 50% dessus c'est pas du tout négligeable. Hein. Surtout que si on peut monter à plus de 50% comme c'est des dégâts d'ombre et quand tu vas voir et ça... Et en plus tu joues ça, bah ouais C'est ouais. ça, là ça commence à être vraiment très très important d'avoir un maximum de faiblesses sur la cible. La Ouais donc ça peut t'arriver toi de, de dire euh, ok je vais garder mes symboles, euh, parce que je sais que là je vais pouvoir l'appliquer. Par exemple sur un boss, genre Lady Nerva tu vois par exemple. Ouais. Tu, tu, tu sais qu'il va y avoir les adds qui vont pop bah ouais, Lady Nerva c'est un peu particulier parce que en voleur tu... enfin moi je tape pas les adds quasiment. C'est vraiment, tu te sors des adds juste pour générer les points de combo pour taper que le boss. Ah ouais, d'accord. Encore une fois, il y a des classes qui font la web bien mieux que toi, bien plus... de façon bien plus efficace. Euh, vaut vraiment mieux se concentrer sur la donne du boss, parce que c'est quand même un DPS check assez important. Mm -hmm. Vraiment juste se servir des adds un maximum pour générer des points de combo et taper le boss, plutôt que de switch sur les adds. Tu peux essayer de mettre une rupture, mais pas plus. Donc là c'est pareil, euh, tu vas réappliquer les logiques qu'on a vu sur le 2-3 cibles, quand tu vas faire du... du focus, c'est-à-dire que quand tu es en danse plus symbole, tu vas attaquer ténèbres heavy, attaquer ténèbres heavy, et des moments ouais. où tu n'es pas sous danse, tu, tu vas générer avec tes shuriken heavy, shuriken heavy, enfin shuriken débité, shuriken rupture C'est ça, ouais. C'est juste pour générer plus de points de combo, donc réduire plus le CD de ta danse. Et... La différence de dégâts sur la cible principale entre la tempête de shuriken et la frappe sournoise, elle est ridicule. Donc le peu de dégâts que tu perds là-dessus sur ta suite principale, tu le compenses largement avec le reste. Ouais d'accord, ok ok. Ce qui est qu'on disait un petit peu, le côté un peu particulier du voleur Finesse, où effectivement tu peux utiliser effectivement, Ah il y a des ads autour, je vais pouvoir booster mon DPS mono quoi. Ah c'est ça, et puis après ça peut être intéressant si vous êtes en pre avec votre team en Mythic+, par exemple, de leur demander s'il y a des ads qui sont présents, des petits qui. Qui n'ont pas particulièrement d'importance à être tué rapidement. On en parlait l'autre fois sur Molpest, par exemple, le, le troisième boss, qui fait pop les, les mobs dans leur flac. Une fois qu'elles sont révélées, ils font pas grand-chose en fait. Donc ça peut être intéressant de les laisser en vie pour que toi tu puisses générer un maximum de points de combo et vraiment exploser le boss. Ouais, carrément, carrément. Il n'y avait pas déjà des strats comme ça à l'époque euh, sur les voleurs finesse, euh, où fallait les laisser faire leur pour qu'ils exposent le boss, euh, ou tu sais, genre, les, les... non, tu fais pas les aides, tu fais les ads <rire> Ah c'est ça, moi, l'exemple le, le plus parlant, je pense que c'est zool à lui dire. Après, je jouais pas voleur à l'époque, mais euh, vraiment, c'est... Bah d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a causé leur, euh, leur perte un petit peu, parce que c'était vraiment beaucoup trop fort, il y avait plein d'ads, du coup, tu pouvais vraiment détruire le boss, et Blizzard là, nerf le voleur finesse à la suite de ce boss. Et ils s'en sont jamais vraiment remis. <rire> ils sont restés au fond. On avait cru qu'ils seraient forts de nouveau sur Shadowlands. <rire> mais ils ont tout annulé. Ils ont fait... Alors, le conduit là, il était vraiment trop fort. On va retirer. Euh, ensuite, on va retirer le pouvoir des Nécrolords. On va retirer Akari. Ah bah, c'est bon. Il <rire> n'y a, a plus rien. Parfait. <rire> c'est bon, ils sont, ils sont au fond. C'est parfait. Personne ne se plaindra du leur Finesse. Ah, ils sont forts en PVP. Attends, on va vite faire un patch. Alors, on va nerfer par 3 le pouvoir Kyrie en PVP. <rire> ah bon, bon, bah, d'accord. On va très bien. Il <rire> y aura pas de voleurs. <rire> ouais, ok. Et du coup, en termes d'interface, parce que pour le coup, c'est une classe où je trouve c'est important d'avoir un peu de, de tracking en termes de wikora et compagnie. Euh, je vais faire un truc, évidemment, euh, au milieu de ton écran. Ça, ça vient de qui celui-là alors moi c'est un truc que j'ai récupéré quand j'ai appris à jouer Voleur, donc c'était bah, pour la bêta de Shadowlands. C'était le... le Red Leader de la Guild Pieces, Tadors qui jouait avec beaucoup beaucoup joué Rock Finesse sur la bêta. Je me suis dit autant apprendre des meilleurs. Hein. Donc j'ai récupéré, ça va à lui. Je, je sais pas, si... enfin, je suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait fait euh, personnellement. Donc ça va être euh, celle-là. Gafenar, oui. D'accord, ok, okay. c'est Afenar qui lui... ok, d'après a suis celui ça marche. C'est un des Donc gros euh, ouais. créateurs de Wicora. Oui, ouais, ça marche. Donc c'est disponible pour toutes les SP, ça traque tous les légendaires. Encore une fois, c'est les... les fameux packs de Wicora super utiles. Mmh, mm, mm. Qui font tout ce que tu as besoin. J'ai juste rajouté le... le CD pour le... la durée du buff Night mmh. pour euh... Parce que sinon j'avais tendance à le perdre. Parce que le buff pendant lequel tu peux utiliser une technique invisible est assez court, finalement. C'est vrai. Ouais, si tu de la clair. fenêtre. Euh, je me suis rajouté une petite jauge pour euh, traquer la durée. D'ailleurs, c'est bah, important de le faire, hein, c'est du, du minimax. Hein, mais c'est vrai que même si tu le fais pas au final, ça change pas. Hein. Non, non, non, c'est... Bon, c'est une frappe ténèbre, quand même. Mais tac tac tac Ouais ça marche d'accord donc du coup tu as un petit affénard et t'as rajouté ça, t'as pas eu d'autres besoins de rajouter un truc dessus particulier Non non non c'est vrai que c'est super bien fait ça fait tous les tracking Je le trouve très clean il est vraiment bien Il t'indique quand tes sorts que t'as besoin de refresh sont pas up et même quand ils sont up une fois que la durée va s'approcher de la durée de pandémie Donc pendant lesquelles tu peux le refresh sans perdre Mmh. Il va commencer ah, à te Ah ça t'indique aussi Ouais, il va te le signaler. Oh c'est bon, solidar, ça... ça fait tout pour toi. Hein. <rire> il me semble que c'est un peu tard parce que je, je pense que c'est plutôt que ça. Ah parce... bah pandémie c'était déjà passé depuis ouais, un moment là. C'est ça. Et donc ah, ouais. là il met un peu, un peu tard sur celui-là, mais sur le débit, sur... c'est plus.. Sur rupture c'est 10 secondes, un truc comme ça. Ouais, ou... ouais 9 ou 10, un truc comme ça, mais ouais. Là 10 il 10 met plutôt à 10... 3 ou 4. De enfin, toute façon c'est 30% de la durée, donc ça... le calcul se fait vite à partir de la durée. Je les connaissais par cœur quand je jouais mais.. Mais ouais, c'est d'avoir un petit rappel visuel que ça te permet de pas l'oublier. Mmh, mmh. ça, ça doit d'ailleurs pouvoir se modifier, je pense, si tu rentres à la même oui, oui, oui. Et, Et tu disais, là, pareil, pareil. Euh, Bah tous les CD, que ce soit le, le débité, il va te les afficher quand ils sont en cooldown, ton cut. Euh, ça, ça traque vraiment toutes les techniques dont tu peux avoir besoin. Ah, c'est nice. Hein. Ah il est vraiment propre, et oui du coup il y avait aussi ce truc de euh, la technique, euh, technique ah ouais. des ombres que tu avais rajouté pour voir, euh, pour voir, euh... ça c'est un wikora qui vient de chez Ravenol. Ah euh, non non bah il était avec le pack en fait. Ah oui Celui. C'est ah, pour ça que moi je jouais pas du tout Voleur Finesse avant le, la beta de Shadowlands, donc ce, ce truc là pour apprendre à jouer, comme ça fait tout, c'est plutôt pratique. Ah, carrément, c'est super bien qu'il ait même pensé à rajouter ça dessus. Bah, après, au final, tu comme tu peux le voir, il est plus ou moins linéaire. Moi, je sais que je le traquais pas, mais je savais quand il allait plus ou moins proc. Quoi. Ouais, bah, c'est sans doute avec l'expérience aussi, tu, tu finis par t'en. jouer autour euh, instinctivement. Oui, c'est ça, et puis euh, tu sais aussi quand il faut ou pas jouer autour au bout d'un moment, donc euh, t'es en mode, euh, de, de toute façon, enfin comme je dis, tu vois, des fois c'est bien de le savoir, mais faire une action à, pour ça, bah, des fois c'est une erreur, tu vois, c'est aussi... Euh, ah c'est ça, pour moi, pour moi, le, le vraiment, ouais. le seul cas de figure où tu veux y faire attention, c'est quand t'es pas en danse, que t'es à 5 points de combo, tu peux attendre de gagner le 6ème avec le avec passif, après tu réfléchis ouais. ton truc, et après tu peux repartir sur une ou deux attaques sournoises pour générer les premiers points de combo. Mmh, mmh, mmh. Ouais, carrément, carrément, carrément. Mais du coup, t'en es, es quand même euh, satisfait du voleur finesse en l'état Pardon, euh. Ah, bah, parce que moi, avant, je... Enfin, je jouais DH. Et donc, euh, pour Shadowlands, j'ai dû changer de classe. Et. Je pense que si j'avais le choix à faire aujourd'hui, j'aurais pas pris Rogue Finesse. <rire> <rire> ah, shit Mais bon, en plus, c'est... Vrai... Je t'ai vu faire tes logs en orange partout et tout, je me suis dit, oh, il est trop déter, euh, il continue avec leur finesse. <rire> Après c'est vrai que c'est quand même intéressant à jouer, mais bon, c'est vrai que ça c'est frustrant sur, euh, voilà, sur les cas de figure, les, les dispositions de combat où t'es en dessous, tu peux faire ce que tu veux, tu resteras en dessous. Quoi. En fait moi ce que je trouvais super frustrant, euh, en mono cible, un chasseur précis, genre au pool, alors que nous on burst, hein, il est quand même devant nous. Ah, c'est ça en plus, c'est que c'est censé être une spé burst, mais ton CD 3 minutes, et bah, ils ont parlé sur Ravenhold encore une fois, c'est très très faible pour en pourrant CD 3 minutes les dames de l'ombre. Mm -hmm. le, le gain de DPS est pas monstrueux, et comme tu dis vraiment au pool, bah, quand tu regardes les logs sur les, les 30 premières secondes, bah, t'es dernier en fait en fitassant. Ouais? Et alors que t'as une spé où sais ton burst en fait, et tu suis en mode, mais si ma classe burst mono -cible, en plus mono -cible, bordel, elle est même pas forte en mono en burst, <rire> il me reste quoi? <rire> Genre... C'est après le seul avantage, tu compenses en ayant un burst toutes les 30 secondes, donc euh, là où les gens Bien ont sûr. plus rien, bah toi tu vas remonter, mais c'est vrai que se faire détruire comme ça alors que t'es enfin, tu, tu remontes, mais en même temps après t'as un, un sacré creux quand t'as pas ta danse et t'as pas ton symbole, hein, donc. Euh... Ouais, mais d'une manière générale, j'ai l'impression que sur Shadowlands, il y a quand même plus de classes qui tournent autour de leur burst. Ah que ouais, Ça a ouais. pu être le cas par le passé. Du coup, ouais. bah, les autres ils vont tous être en creux et toi, tu commences à remonter dès 30 secondes. Mm -mm. C'est vrai. Ah oui, oui, oui complètement. Bah, au final, à part le voleur hors-la-loi et le warfury, il euh, y a très peu de classes qui ne sont pas tournées autour de leur burst. Hein. Et du coup j'avais une autre partie évidemment qui est une partie importante sur le voleur parce que pour le coup j'ai aussi vu que tu avais quelques trucs là-dessus en termes de macro Ouais alors euh, moi j'en utilise quelques-unes Pas énormément mais donc j'ai fait celle-là justement ça c'est principalement un Mythique Plus donc pour à la fois lancer le, le Fufu mm -hmm. elfique et le, le Camouflage mm -hmm. parce que je sais que par exemple sur les, les Prides tendance à pas sortir de combat donc tu vas devoir l'engager sans être en fufu donc le fait de faire ça très rapidement ça peut te permettre de récupérer un, un propre maître des ombres ou deux trois trucs sympas après la, la ficelle du métier sur ton ton focus c'est base la base ouais mmh. euh, ça c'était pour outlook plutôt le... la fameuse macro la plus utile du monde ouais. pour arrondir les fins de mois c'est vrai la... tu fais ça <rire> Mais euh, non, mais ça marche vraiment, tu te fais un dessous ou pas Pas du tout. Ça <rire> Permettre de récupérer toutes les petites chauves-souris dans raid mais... C'est Ça tu faire des chauves-souris, c'est les chauves-souris Absolument rien, ça fait <rire> un petit bruit de chauves-souris quand tu cliques dessus, mais... Ah, et y vingtaine 21 euh, euh, d'argent, quand même hein <rire> C'est ça, bon, c'est vraiment histoire de. Euh, sinon... Donc ça, c'est des petites wikora que je me suis fait pour... Euh changer mes talents en fonction de. enfin changer mes spells en fonction de mes talents. Donc là, avoir technique secrète quand j'utilise le talent ou désigner pour mourir en fonction de ce que j'utilise pour avoir un seul bind. Ouais. Euh, après donc ça alors ça il y a pas mal de d'avis de... qui diffèrent sur la, la macro de burst. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à claquer tout sur une même macro, donc que ce soit la lame de l'ombre, le symbole, la danse et une shadow strike. Mmh. pour vraiment tout faire sur un même bind. Euh, moi pour l'instant j'ai préféré diff... enfin, utiliser un raccourci différent pour la lame et pour les symboles. Je sais pas si à l'avenir je changerai, mais pour l'instant je fais ça comme ça. Mais en tout cas par contre c'est sûr qu'avoir une macro pour les symboles et la danse de l'ombre, ça c'est hyper important vu que tu verras tout le temps utiliser les deux en même temps. Y a vraiment qu'une situation où tu veux faire tes symboles sans la danse. Ah ouais moi je trouve que ça, ça arrive quand même dans de très rares cas, mais où en fait tu veux pas faire tes symboles sans la danse, mais tu veux pas faire tes symboles pile au moment où tu veux lancer ta danse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si ouais. Euh... Ah on est sur du min-max, min-max, min-max hein là hein, mais euh... ah, Le truc c'est que comme la danse augmente quand même les dégâts de 15%, enfin je sais pas si c'est de ce cas-là que tu veux parler, mais ça tu claques ça. Tu vas avoir ton prochain shuriken en critique, donc avoir 15% de chance de 15% de dégâts en plus sur un sort d'aoe en critique par exemple. Moi je trouve ça quand même intéressant. Ouais, bah en fait c'était par exemple dans le cas où tu sais que tu vas pouvoir relancer deux danses, et euh, en fait ta première danse t'es déjà full et il vaut mieux mettre tes symboles par exemple délai de 2 secondes, de 3 secondes, 4 secondes de ta première danse, et pas les mettre instantanément. Pour la région d'énergie, je veux dire Ouais. Ouais. Bah, ouais après moi c'est vrai que bah, en manière, rare, général ouais. ils ont tendance à tous utiliser vraiment le symbole dès que tu peux peu importe même si tu perds l'énergie que ça donne mmh. quand tu regardes l'énergie ouais. gaspillée par les... tous les voleurs qui sont assez élevés en log ouais. ça vient quasiment que du symbole de mort c'est vraiment que tu vrai. mmh. ouais, ouais c'est assez, assez rare quand même hein, comme, comme comme de toute façon mais effectivement ouais euh... Ok. Et t'as pas un truc sur la frappe ténèbres à en aussi Ou c'est juste de base Parce que j'ai vu que ça a changé chez toi. Euh, bah moi ça change quand je passe en fufu ouais. D'accord, t'as fait ça, ça tout avec les postures, coup. les barres de posture, c'est ça Ouais, ouais. Mm -hmm. Donc, par contre après je sais que ça c'est quelque chose que j'aimerais changer parce que du coup moi j'ai pas de possibilité de caster la frappe ténèbres explicitement, ça s'adapte à la barre de posture. Et ça arrive parfois que, je ne sais pas si c'est une latence ou quoi, mais quand tu casses ta danse, euh, c'est une attaque sur nos qui va partir au lieu d'une frappe ténèbre. Donc je pense que c'est une bonne pratique d'avoir un ban différent, quoi qu'il arrive, exact. pour la frappe ouais. pour l'attaque sur nos. Euh, Alors il y a un truc comme ça, au niveau des barres de posture, que j'ai vu que moi j'avais pas quand j'utilisais la macro justement. Euh, mais effectivement c'est un truc qui arrive, où tu as une espèce de latence, où il considère que tu n'es pas encore en surtif quand tu utilises que les barres de posture. Et il me semble que c'est pour ça que j'avais vu justement sur un qui, qui conseillait de, de passer par la macro parce que justement, euh, euh, t'as pas ces cas là quoi, dedans. Mais euh, je ça. sais plus exactement ce qui était dit là-dessus, mais en tout cas, c'est effectivement, ça peut arriver. C'est un cas de figure assez minime, mais je pense que si vous voulez vraiment passer à zéro erreur, c'est une bonne pratique d'avoir un truc pour caster explicitement la Shadow Strike à la base de l'attaque sur formation. Mm -mm -mm. Et puis sinon, une macro pour le le trinket en même temps que le spell knight fait comme ils ont le même cooldown ah oui bah oui c'est ça aussi du coup vu que t'es sur une minute 30, tu peux mettre les deux directement ouais. Ouais, ouais, ouais. au final le toi tu n'utilises pas il est pas value le trinket ppp par exemple que le bonus de stats ouais sur une euh... minute non non non Enfin, après moi je l'ai pas parce que je fais pas particulièrement de PVP mais euh, je pense que les actifs sont quand même euh, vraiment mmh. intéressants. Ouais, ils font vraiment mal. Mmh. Bah, je pense qu'on a pas mal fait le tour euh, de, de tout ce qu'il y avait à dire du coup sur notre petit euh, notre petit voleur finesse en espérant fortement que euh, sur la suite sur euh, ce qui va venir potentiellement sur le ventir et le nouveau pouvoir ventir qui fait des dégâts d'ombre de et des machins instantanés qui peut augmenter le burst on sait pas on sait pas ça doit être quelque chose de plus sympa sur la suite. Avec un peu de chance. Par contre, il est vrai, enfin, je ne sais pas, justement, toi, ton ressenti, tu, tu vas me dire, je trouve que, pour le coup, par exemple, en mono, moi, c'est une des spé, ou c'est même, d'ailleurs, l'aspect que je préfère jouer en mono. Je la trouve vraiment très kiffante, à jouer en mono. Je sais pas ce que tu en Ah ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Parce que, comme moi, je te disais tout à l'heure, je jouais DH avant, c'est pas la même chose en termes de gameplay, quoi. as beaucoup plus de trucs à penser en rogue. Et... C'est plus fun à jouer. Y a pas de soucis là-dessus, ouais, ouais c'est vrai que c'est vraiment fait. fun. Enfin, quand j'ai je... bah, pareil, quand j'ai revité là, je suis oh putain, j'ai envie de reprendre mon volant finesse là, <rire> c'est enfin, non, mais c'est vrai que c'est marrant, c'est vraiment marrant à jouer. En plus, tu pour le coup, tu t'en sors pas trop mal, je trouve, hein. même par rapport à tes potes. Alors, sur les premiers boss, hein, évidemment, sur le conseil, ça sera pas le cas, mais euh... sur, sur ben, voilà, le destroyer, l'artificier, euh... sur le genre de boss où. Euh... Au final, euh, en mono, tu peux quand même faire des trucs, quoi. Et puis même le conseil, au final, le fait d'avoir trois cibles en permanence, euh, mais avec une seule que tu veux taper, bah toi, tu, peux, tu vas pouvoir bénéficier vachement de tes shurikens pour, pour taper le boss la cible principale. Et au final, bah, on s'en sort pas si mal que ça, je trouve. Puis pareil avec le, le fait de... Le double CD symbole plus dense, qui vont te donner une super bonne fenêtre de dégâts pour switcher les domestiques. Mmh. Je trouve que c'est ça, tu vas peut-être pas forcément être premier en dégâts, mais pour moi ça a totalement sa place. C'est un vrai style vrai. de dégâts qui... qui va aider à carrer les fights. Bon on va dire que ça va être les généraux qui vont te poser réellement problème à ouais, progresser. Là, là par contre, euh... il <rire> <rire> va falloir trouver un moyen de jouer à la loi d'ici là. Ouais parce que t'as pas envie je crois d'avoir un finesse sur un boss dur euh, avec une double cible, etc. Euh... Donc... Ouais, oui, oui, ça marche. marche. Merci beaucoup à toi, Artifix, en tout cas, pour tous tes conseils et toute ton expertise que t'as chopé sur le Dollar Finesse. Pas de problème, c'était un plaisir. Donc toi qui as regardé la vidéo, évidemment, n'hésite pas à quand même jouer le valeur finesse. C'est pas parce que c'est bas actuellement que c'est pas super drôle, que c'est pas super fun, et que c'est pas capable de faire quelque chose de très correct au niveau de ton groupe. D'ailleurs, exactement comme Tix est capable de faire au niveau de sa propre guilde. N'hésite pas à me dire tout ce que t'en as pensé, évidemment, dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se trouve super vite